Bienvenue dans cette vidéo, alors comme vous pouvez le voir je suis accompagnée de Dimitri donc euh, bah, qui a une chaîne YouTube crypto euh, et puis c'est le premier featuring de la chaîne donc je suis ravie de le faire avec lui et vous allez voir pourquoi on va parler des revenus passifs etc mais je parle déjà trop, est-ce que tu peux tu peux le faire une petite intro <rire> te mais, présenter Carrément, carrément. Merci encore à toi de, de m'avoir invité, etc. Grande joie. Merci beaucoup. Ouais. Euh, donc, euh, donc euh, je m'appelle Dimitri, je suis de la chaîne DINDE des cryptes. Ça fait maintenant 4 ans que sur les crypto-monnaies, bientôt ah ouais. 5. Ouais. Et euh, mon but, c'est de vous présenter le fonctionnement d'une application, le fonctionnement euh, d'un protocole, euh, comment générer des revenus passifs euh, euh, de manière automatique avec un ordinateur ou, ou simplement avec euh, vos crypto-monnaies qui sont euh, à vous. À vous quoi. Des... Ouais, déjà, moi j'aime bien tes. Enfin, j'aime je... beaucoup ces tutos, je te trouve très pédagogue. Comme ça Je t'avais dit ça Merci. tout à l'heure. C'est vrai que euh, en termes de tutoriel, il explique très bien, mieux que moi. <rire> c'est non. non, mais il y a pas mal. Y a... Je te jure, t'as des... Des... des vidéos super. Euh... Enfin, vous aurez l'occasion. De voir sa chaîne, mais aujourd'hui, franchement, pourquoi on a voulu faire la vidéo, c'est parce que toi, euh, donc oui, revenu passif, c'est un fait, mais toi tu mets un peu plus les mains dans le cambouis, mmh. et tu t'es euh, donné au nœud, enfin au nœud, mmh. eh on dit nœud ou nœud je... Ouais, un peu les deux, ouais. <rire> D'accord. Donc les nœuds, et le but, voilà, c'était que tu nous expliques. Alors moi, je vais faire, euh, déjà, je suis novice sur la question, mais je vais te poser des questions lambda, ouais, carrément. Et pour que tu nous expliques un peu comment ça marche, cette histoire de nœud. Alors, euh, bah, très clairement, déjà, la première question. À quoi ça sert Alors, ça dépend en fait des réseaux. Euh, par exemple, sur Bitcoin, un nœud Bitcoin, ça va juste servir à, à, à stocker en fait les transactions, tout simplement. Ouais. Euh, sur d'autres réseaux, comme par exemple, on va prendre le, les masternodes Horizon, qui sont en ouais. soi des nœuds, hein, hein, voilà. et bien c'est eux qui vont valider les transactions sur le réseau Horizon. Donc, tout va dépendre du réseau. D'accord, mais toi, là en l'occurrence, on va parler plutôt du réseau Bitcoin, mm -hmm. on reste là-dessus. C'est vrai qu'il y a plusieurs, enfin euh, on peut l'étendre et à chaque ouais. fois, ça demande des spécificités Exactement. différentes. Tout à fait. Toi, disons comme as, tu, tournes, tu fais déjà tourner un nœud, Ouais. Donc... Dans le bitcoin, etc., on va parler là-dessus. Mm. À quoi ça sert Pourquoi, par exemple, euh, les, les personnes qui regardent les vidéos ou moi, pourquoi je devrais faire Pourquoi je devrais en faire c est, c est quoi, Ce serait quoi mes avantages mes Alors, avantages en une seule phrase, c'est que vous êtes votre propre banque. Voilà, tout simplement, euh, sur le réseau bitcoin. Parce que lorsque vous faites une transaction sur bitcoin, euh, vous allez passer par des nœuds qui seront choisis aléatoirement, soit par la plateforme, soit par, euh, voilà, par euh, le wallet. Et euh, posséder son propre nœud, c'est aussi stocker ses propres transactions. Et si, en plus, vous êtes sur le réseau Lightning Network, qui est en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une surcouche du réseau Bitcoin qui permet de réaliser des transactions à très très faible coût. layer 2. Voilà, un layer 2, tout à fait, <rire> comme un peu les layers 2 sur, euh, sur Ethereum avec Polygon, ouais. etc. Et bien, avec le réseau Lightning Network, vous allez ouvrir des sortes de et vous allez pouvoir économiser des frais de transaction sur le réseau Lightning Network parce que vous allez posséder votre propre nœud Lightning. Et votre, vos propres canaux Lightning. Et ça, c'est très intéressant. Ça, ça veut dire que le grand avantage d'avoir son propre nœud, euh, si vous utilisez beaucoup Bitcoin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être payées qu'en Bitcoin, mmh, en fait. En, et surtout un, un, un, un international, tout à international j'ai remarqué. Et donc, ça veut dire que si vous faites un envoi, ou une réc euh, ouais, plutôt un envoi mmh. de BTC à une personne, si vous le faites et que vous avez votre propre nœud, les frais sont à combien ben, Ça va varier. Euh, Mais en tout cas, moindre que. C'est très moindre, ouais. ouais. Ok, donc ça, c'est le premier avantage. Alors, euh, ça, on peut, on peut vouloir le faire. Peut-être on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les autres réseaux. Euh, du coup, ça devient intéressant pour les personnes qui font beaucoup de transactions en BTC. Alors, euh, oui, mais c'est aussi quelque chose qui est euh, très intéressant du point de vue euh, totalement, euh, on va dire, comme je vous l'ai dit, être sa propre banque, c'est être indépendant. Ouais, en gros, euh, on inclut en fait nos propres règles. En fait, un nœud va dire si, oui ou non, telle transaction doit être stockée sur le réseau en fait. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est aussi quelque chose de personnel. Moi, sur mon nœud Bitcoin, je stocke la blockchain Bitcoin. Donc, si un jour, un jour bah, je viendrai à être, je sais pas, blacklisté sur toutes les autres, autres euh, plateformes ou quoi que ce soit, je ne sais-je. Parce que bah, j'ai Bitcoin chez moi, quoi. Ouais. j'ai un nœud Bitcoin chez moi. Et donc, bah, je pourrais toujours avoir accès à Bitcoin parce que je possède la blockchain Bitcoin. Ça, ça, ça me fait penser à tout à l'heure ce qu'on disait aussi. L'autre avantage, euh, c'est l'anonymat aussi. Exactement, voilà. tout à fait. Ça, euh... Alors, euh, l'anonymat... Euh, alors, je ne va, vais pas vous le cacher que l'anonymat n'est pas à 100% sur Bitcoin. En fait, si vous donnez votre, votre adresse à une personne pour qu'elle puisse vous payer, eh bien euh, bah, vous êtes vous avez le contrôle sur cette adresse. Euh, vous pouvez passer par euh, des, euh, des applications tierces qui vont vous permettre d'avoir un anonymat euh, complet euh, sur Bitcoin en tout cas. Mais en tous les cas, quand même, on est un peu plus euh, en anonyme si on, on fait tourner son nœud que si on va sur Coinbase euh, de base, oui. on va dire. On va ouais, dire de base, base, ouais. pour, pour résumer un peu. Voilà. Alors, moi, ça peut, comme ça, ça peut m'intéresser. Je fais pas mal de transferts euh, BTC et encore, je, bah, comme tout le monde, on en fait un peu moins. Mm. C'est pas ça. Euh, maintenant, il faut qu'on arrive euh, parce qu'il y a un tutoriel sur sa chaîne. Et je vous ai dit, il est hyper pédagogue. Donc, si ça vous intéresse, il y a, le... il y a sa vidéo. Mais la question, c'est déjà, il faut qu'on sache, est-ce que tout le monde peut le faire Alors, techniquement, techniquement euh, si vous suivez le tutoriel, ça devrait le faire. Parce qu'en fait, tout est expliqué dans le tuto. Et, euh, ça, non, ça... mais il faut, par exemple, qu'est-ce qu'il qu faut Là, je sais, on va se dire, qu'est-ce qu'il faut comme euh, type d'ordinateur Alors, ce, au niveau ce des, ouais, tu... des prérequis, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur très très, euh, on va dire, euh, hautement technologique. Euh, généralement, ça va être entre euh, 4 à 8 gigas de RAM minimum, ouais. euh, un espace de stockage assez conséquent pour le coup, il faut au minimum un disque dur spécial, enfin pas spécial, mais que vous allouez 500 gigas d'espace minimum pour la blockchain Bitcoin, Et, euh, car actuellement la blockchain Bitcoin fait environ 400 gigas. C'est la plus lourde, d'ailleurs, de toutes euh, Oui, il me semble que c'est la plus lourde, ouais, effectivement. Ouais, et euh, et après, on a, euh, après, moi ce que je vous conseille pour que ça soit pérenne dans le temps, euh, allouez au, mi euh, au minimum 1 Tera d'espace de stockage ouais. sur Bitcoin, comme ça vous êtes safe. Il y a aucun problème et comme ça votre nœud va pouvoir télécharger sereinement euh, la, toute la blockchain. Par exemple, moi j'ai un vieil ordinateur chez moi là que je, je m'en sers, mm -hmm. je m'en sers plus. Je peux, si je prends un disque dur externe mm -hmm. de 1 tera que j'achète, ouais. euh, voilà, euh, rapidement, qui ne coûte pas très cher, ouais. je pourrais le faire tourner. Exactement. Sachant que je n'ai pas besoin d'un gros processeur. Puissant. Tout à fait, exactement. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et, et alors, euh, techniquement, ça prend combien Par exemple, le tutoriel dure combien de temps Alors, <rire> fait. vous avez différentes solutions. En fait, euh, si tu veux, tu peux euh, télécharger Bitcoin Core sur le site. Ouais, Bitcoin.org, Bitcoin, du... ouais. voilà, et puis tu ouvres ton nœud Bitcoin, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, tu pas euh, euh, par défaut du Lightning Network, tu n'en as mmh. pas. Il euh, y a un sort de plug and play qui est très intéressant où tu achètes ton petit, euh, ton, ton petit appareil Arduino, une carte Arduino mmh. en fait, c'est un mini, un mini PC et qui fait spécialement que ça et tu vas euh, faire un nœud Bitcoin spécialement sur cette machine qui sera lui relié sur un disque dur externe. Ça peut être aussi une solution. Et qui est moins cher du coup celle-là Mais elle est alors il faut elle est moins chère. Quand même les branchements tout Vous... ça là par contre. Bah, tout est expliqué en fait. Le l'appareil est déjà branché quand tu le quand tu le reçois. Donc euh, ah, donc okay. as juste ouais, à, ouais, à, à, à le, à le brancher. Coup, ouais. as juste à le brancher, à le à le programmer avec euh, bah, avec les commandes qui sont indiquées euh, dans, dans la documentation. En fait lui Et il voilà. connaît. Il est il est bon euh, techniquement. Moi je, je l'ai vu un peu faire ses, ses manigances sur euh, sur son logiciel. D'ailleurs tu, tu peux nous montrer un peu ce que tu dis. Bah, en... mais bref, et je me, il me disait non mais c'est rien. Et mais moi je trouvais honnêtement, enfin il faut quand même, euh, il, en tout cas il faut aussi, faut, faut que ça nous plaise. Exactement, tout à en fait. Bah, là, pas... le logiciel que je viens de vous montrer, HubWeld, euh, ouais, ouais. euh, qui d'ailleurs je vous le recommande parce que c'est pas de la publicité, hein, au contraire, ouais. j'adore en fait leur, leur produit. Euh, on peut l'installer sur un ordinateur que nous possédons. Donc, euh, on n'est pas obligé d'acheter un appareil. Le code, ouais. il est open source, il est sur GitHub ouais. et on peut le télécharger et l'installer. Par contre, là, du coup, ça va demander un petit peu de technique, oui. malheureusement, mais. Je suis en train de construire un tuto spécial pour ça, <rire> The Umbrel, euh, en complément du coup de mon tuto euh, Ne Bitcoin avec Bitcoin.org. Qui est déjà suffisant en soi. Hein, qui, mais... du... qui est totalement suffisant, c'est ouais. un nœud Bitcoin. Et avec Umbrel, on peut faire quoi de plus Alors, ce qui est intéressant avec Umbrel, c'est que on peut euh, avoir du Lightning Network ouais, ça, et compliqué. connecter euh, nos portefeuilles Lightning Network comme Blue, euh, Blue Wallet euh, directement reliés à notre Ne Bitcoin qui lui tourne en permanence de chez nous. Et on peut se connecter partout dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment très top. Ouais, et d'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure, tu t'es connecté, euh... Alors, je sais pas si j'ai fait un bon, mais tu t'es connecté de ton ordinateur de chez toi, parce que bon, on n'est pas ni chez moi non, ni là, chez lui. <rire> et bien, il a réussi avec TeamViewer, mais ça, c'était parce que c'est grâce à. C'est pas grâce à Andre. Non, non, c'est pas grâce à Andre. Ouais. Non, non, pas du tout. Parce qu'en fait, euh, mon nœud n'est pas encore opérationnel à 100% à l'heure où je tourne ah. cette vidéo. Et donc, du coup, euh, j'avais quelques manips à faire parce que. Euh, pour vous raconter un peu le truc, j'avais déjà la blockchain Bitcoin sur mon ordinateur. Ouais. Et lorsque j'ai lancé Humble, pour la première fois, bah lui, il va, me, il va me télécharger toute la blockchain Bitcoin. Je dis mais, une, une deuxième mais fois. voilà une deuxième fois sur un autre disque dur. Et du coup, je, je dis mais non, moi, je veux pas de ça. Donc, du coup, euh, du coup, j'étais obligé de déplacer toute la blockchain Bitcoin euh, sur euh, sur Umbrell. Donc, Humble, je l'ai réinstallé sur un autre disque dur. J'ai redéplacé la blockchain Bitcoin. Et ah, donc ouais, là, je le relance quoi. Ouais, d'accord, ok. Mais euh, ça coûte combien tous les logiciels, etc. Est-ce qu'il y, est qu y a un prix Est-ce qu'il faut mettre, par exemple, je ne sais pas, un VPN en plus Ou est-ce qu'il y a d'autres prix Non, parce qu'en en fait, ce qui est intéressant avec Humbrel, si vous n'achetez pas en fait, leur, euh, leur, euh, leur petite machine spéciale ouais. pour ça et que vous souhaitez l'installer juste sur un ordinateur, par contre, il ne faut pas l'oublier que l'ordinateur doit tourner en continu. Et ça, il hmm. ne faut pas l'oublier. Mais par contre, ça ne te coûte pas, on ne parle pas Alors, de minage. Là, au là, niveau coûte. des coûts. Au niveau des coûts, c'est un ordinateur classique, donc il ne va pas consommer énormément de puissance de calcul, mmh. il ne va rien calculer du tout, il va juste sauvegarder les transactions. Donc, ça ne va pas vous coûter extrêmement cher en électricité. Ça coûterait comme si… Euh, comme euh, si vous utilisiez un ordinateur classique sur Word ou peu importe. Ok, ça c'est bon. Et, euh, il n'est pas en surchauffe. Non, il n'est pas en surchauffe. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le logiciel Humble est totalement gratuit et libre à tous, et on peut le télécharger sur le GitHub euh, de Humbwell et c'est ouvert. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec Umbrel, on utilise euh, la version an euh, à, alors, anonyme, à, à, anonyme de Bitcoin, car il utilise le réseau Tor et le ah. réseau Tor ouais. euh, est le très. Le dark web. Et ce qui est intéressant, c'est que il l'intègre euh, directement. Lorsqu'on lance un il intègre directement le réseau Tor. Ce qu'on ne peut pas avoir, on est obligé de le rajouter avec de la technique sur euh, bitcoin.com. Euh, non, mais en fait, finalement, tu as mieux, et là, j'ai mieux compris euh, l'avantage d'Umbrel. Tu veux dire en le fais en utilisant ce logiciel-là, et on, on va tout faire tout en un, tu veux dire Exactement, oh, Presque automatiquement. Et ce qui est intéressant, en okay, plus okay. de ça, c'est qu'en en fait, on a euh, des applications qu'on peut installer sur notre Umbrel, sur notre ah, nœud, ouais. Et euh, du coup bah, on va pouvoir interagir avec nos, notre nœud Bitcoin, ce qu'on ne peut pas faire avec euh, Bitcoin quoi, avec l'application bitcoin.com euh, Non c'est top, mais finalement, euh, fin, même moi à personne si je devais me lancer, je, je passerais tout de suite par le Humble, tu bah, vois c'est ce que je vous recommande effectivement ah, ok, mais c'est parce que c'est par étapes de compréhension Voilà, tout compris. à fait Et là tu nous fais gagner bah, du temps Voilà, tout à okay. fait Ok, non Mais nickel. ce qui est important c'est que du coup si vous souhaitez installer Humble sur un ordinateur qui tourne en continu, je le répète euh, je vous ferai un tuto pas à pas sur monter un nœud Bitcoin avec Umbrell, Vous pourrez l'installer sur Linux, sur Mac ah oui, et, oui. Euh, et sur Windows. Mais alors attention, sur Windows, il y a, euh, quelques, il y a quelques bugs. Pour le moment, Umbrell n'est pas vraiment compatible avec Windows. On sera obligé de passer par des étapes supplémentaires. Mais tout sera détaillé dans le tuto que je vous ferai très prochainement. Bah écoute, on attend que ça. Euh, moi, j'avais une autre question là-dessus. C'était quoi euh... Oui, non, en fait c'est génial hein, ton truc <rire> Non mais là je m'en rends compte, mais je me suis rendu compte avec le temps Il a fallu que tu... <rire> c'est <rire> ça Alors attends, il euh, y avait un autre truc, c'est-à-dire que le tuto que tu prépares sur Umbrell, euh, il, il, est, il sera fait aussi pour ceux qui partent de zéro, il faudra suivre l'autre vidéo. Non, il faut, on va vraiment partir de zéro et donc du coup je vais vous montrer okay. pas à pas comment on va lancer un Bitcoin sur Umbrell et je vous montrerai sur Windows. Et, euh, et ça sera la même chose pour Linux et, et Mac. Mac. Oh bah nickel bah alors, Je pense que c'est ce, le, le tuto qu'on attend. Exactement. <rire> Donc, si l'autre est pas mal. <rire> Exactement, Mais là, mais, là tu m'as convaincu moi. Bah écoute, euh, moi je pourrais en avoir envie de me lancer, okay. mais euh, il faut qu'il y ait la dimension « Gagner de l'argent plus ». Est-ce bah. que tu peux nous parler de ce point le plus, le plus intéressant Voilà, <rire> c'est ça. Qu'est-ce qu qu'on fait pour gagner de l'argent avec des notes Parce que là, c'est pas possible. De faire juste. C'est bien d'être sa banque. On économise en faisant des frais, euh, en limitant les frais. Mais une personne qui n'utilise pas beaucoup de BTC, admettons, mm -hmm. qui n'en envoie pas, et qui veut gagner de l'argent avec des, des nœuds, on... qu'est-ce qu'elle peut faire Eh bah... ben. Avec le nœud Humblel, eh bien, on va pouvoir, euh, alors désolé pour la prononciation, hein, pour ceux qui sont des adeptes de Humbrell, mais... Ouais, moi, ils ont l'habitude dans ma chaîne, je je, suis nul, je fais que des pronon <rire> de prononciations, tout le temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir ouvrir des canaux de Lightning Network, et donc grâce à ces canaux, on va pouvoir gagner des frais de transaction que les gens vont payer pour passer par nos canaux. Et là, ça va être du revenu passif. Mais pour le moment, le réseau Lightning Network, que je répète, c'est une surcouche du réseau Bitcoin, est, euh, est vraiment en phase d'adoption. Donc, il y a très peu de personnes. Alors, on tourne cette vidéo. Mais ça va être quelque chose qui va forcément prendre de l'ampleur si Bitcoin prend de l'ampleur. Ça, c'est hyper intéressant. Ça, fait... ça veut dire, en gros, en gros ce qu'il faut retenir. Et euh, on aurait pu démarrer tout de suite la vidéo comme ça, <rire> mais je me suis dit, moi, j'aime bien mettre des trucs croustillants à la fin. Exactement. Euh, ce qui va être intéressant, en fait, avec euh, André, c'est vrai que toi, pour le coup, dans la première version, sans le logiciel, sans l'IT Network, on n'a on, on pas nos frais. Enfin, non. on réduit nos frais. On n'a pas, pas le réseau, en fait, euh, l'IT Network, sur. Bitcoin, euh, sur Bitcoin. sur, sur le ouais. Bitcoin. Parce que c'est une deuxième couche qu'on a rajoutée après. Donc c'est ok, on fait un, on réduit les frais. Avec, par contre, ce logiciel-là, la deuxième, enfin on va dire, voilà, avec Umbrel, ce qui se passe, c'est que là on peut avoir des frais, des montants, des montants, <rire> des commissions, sur tous les frais, euh, enfin sur certains frais, sur, sur les, certaines opérations de. Euh, sur les canaux qu'on va ouvrir, quoi. Ça c'est hyper, hyper intéressant. Oui. Alors, vous n'attendez pas à des milliers d'euros par mois, oui, oui, oui, oui. Euh, ça va être peut-être des centimes euh, ou euh, des 1 euro par mois, ça va être très faible. Mais toujours en BTC, au fait. Hein. c'est toujours du, BT... ouais. du Bitcoin hein, qu'on gagne, oui, oui. euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est à, à, à bien prendre en compte. Par contre, dans, au fur et à mesure du temps, si vous laissez ouvert votre, euh, votre nœud lightning, bah, ça pourrait être intéressant de, euh, de gagner tu, euh, bah, des, des satoshi. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, les satoshi, c'est la plus petite unité du Bitcoin. Donc un satoshi représente 10 puissance 8 euh, BTC. Et donc, euh, et donc un BTC vaut 100 millions de satoshi. Et donc euh, ça, c'est très intéressant. Donc, on ne va pas se faire un Bitcoin. <rire> Ce qui était intéressant, c'est qu'ils veulent savoir combien ils, vont, ils peuvent potentiellement combien combien ils peuvent ouvrir de canaux. Genre, juste pour se faire une image comme ça, une idée. Alors, je vais pas vous le cacher que j'en ai aucune idée. Parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, pour le moment, bah, mon nœud latin euh, Humble n'est pas encore actif. C'est vrai, que là, ce qui serait super, Dimitri. C'est qu que tu nous dises, par exemple, je ne sais pas moi, en une semaine, combien ça t'a rapporté. Combien même, c'est 3, Satoshi Juste avoir un chiffre. Ou, ou quelqu'un nous a donné. Il y a des personnes qui ont donné des chiffres ou quoi J'en ai aucune idée. En bah ai sinon, aucune idée. en faisant la vidéo, euh, on cherchera. Mm. Voir s'il y a peut-être quelqu'un qui a partagé. Euh, je fais un... La dernière fois, j'avais fait une vidéo. Euh, non, c'est vrai. Sur Gala. Et j'avais parlé des nodes Gala. Ouais. Que, comme quoi, j'avais euh, l'impression de rater le train. Mm -hmm. Pour moi, ce qui est intéressant avec Dimitri, moi je lui ai dit, moi je ne l'ai pas fait et techniquement je ne me sentais pas, euh, en tous les cas je n'avais pas le temps ou quoi, mais c'est vrai que je te l'ai dit dès le départ, ouais. bien longtemps avant de faire la vidéo, en disant Dimitri, toi tu serais apte oui. en fait à monter, Là, tu me dit, ouais. Euh, ouais, que, que tu, tu peux faire les nodes Bitcoin, mais c'est vrai que tu t'intéresses à d'autres ouais. en, en ce moment, mmh. donc je pense que moi-même je vais te suivre <rire> sur les autres et si un jour il peut nous faire ce cadeau, mais non, Gala, le problème c'est que c'était trop cher, je sais pourquoi. Mais... En fait, euh, moi, il y a quelque chose que, qui m'intéresse énormément à l'heure actuelle. Ce sont des nœuds sur le stockage décentralisé. Ouais, bah voilà. Et euh, je vais d'ailleurs en parler dans, ma, dans, dans une de mes prochaines vidéos sur la chaîne d'ImmDecrypt. Donc, euh, vous donc retrouvez... Je du mets coup, le euh... lien en dessous, comme une vraie youtubeuse. Là, <rire> <aussi>. <rire> Tu le fais toi ou pas ça oui, <rire> <rire> oui, sur le petit « i » juste au-dessus. Ah, moi aussi, je l'oublie tout le temps. Et, euh, et du coup, euh, ouais, donc c'est ça. Et, euh, et en fait, bah, ce qui nous permet de faire des, du stockage décentralisé, ça va être des applications comme Halep, euh, SIA, Storge, File Coin, euh, Orwave aussi, et, euh, qui sont très intéressants. On va juste mettre à disposition notre espace de stockage et on sera rénuméré en crypto-monnaie du réseau. Donc là, moi, j'ai mon réseau, qui, j'ai mon ordinateur actuellement qui tourne chez moi et euh, qui fait du stockage décentralisé. Et donc, euh, du coup, bah, sur un mois, je ne sais pas encore combien je peux gagner, mais tout va dépendre bien évidemment de ce que vous possédez comme matériel dans votre ordinateur. D'espace de, si, de stockage. Voilà, d'espace de stockage et, de, et, d et de, de qualité de disque aussi que vous avez. En plus, oui. Mais c'est super intéressant. Moi, à l'époque, j'avais été super intéressé, mais je fais comme tout le monde. J'ai juste acheté les tokens, mais ouais. avant, Sia, j'avais beaucoup gagné au tout mmh. départ, c'était le premier. Hein, ouais, CIA, ouais. Et puis je vous avais parlé aussi de Falcon. Mais par contre, tu vois, c'est intéressant. Moi, j'avais juste acheté le token, mmh. donc beaucoup gagné. Et surtout que les Chinois, ils ont, ils se sont vraiment intéressés au Falcon. Enfin mmh. bon, il y a eu, il a eu, il a connu aussi une baisse. Mais cette version-là, l'utiliser, tu vois, pas seulement acheter le token, ça, c'est hyper intéressant aussi. Je... Euh, D'ailleurs, on en parle comme ça. Euh, tu vois, je serais intéressée pour me lancer aussi. Ben, je suis… le réseau suis... Helium aussi. Oui Alors, parlons du réseau Helium. Alors, pour ça que ça va pas non, choisi... on dépasse les cadres de vidéo, ouais, mais, mais tant mieux, Mais, <rire> mais le réseau Helium, euh, on, va, on va lancer, en fait, tout simplement un nœud ouais. Helium. Et en fait, c'est grave, grave intéressant et j'étais je, je, en train de regarder il y a quelques jours d'acheter un nœud Helium. Ouais. Donc en fait, un nœud, c'est quoi C'est tout simplement un petit boîtier en fait, qui va redistribuer en fait, le réseau Helium. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le réseau Helium, c'est en gros un, un, un, on va dire, orange, free, SFR, tous les réseaux téléphoniques, mais totalement décentralisé. Et, et, et ça, c'est vraiment non, ouf. Non, c'est dingue. A, mais là, moi, je, on peut en commander. Enfin, moi, je n'ai jamais pu m'en commander. Ça, voulu, moi, en fait. moi, <rire> je, il est possible d'en commander. Ils sont rituelle. toujours rupture de stock. Ou oui, il y, a beaucoup, de, il y a beaucoup de rupture de stock. Mais si vous commandez maintenant, vous le recevrez au mois de mars 2022. Ah ouais, Non, mais c'est déjà bien. Tu vois, je pourrais le… J'ai fait... jamais pu en commander un. C'est incroyable. Mais moi, il y a un seul produit, parce que j'ai rien des... tout… Le il... gold, là Non, non, non, non. non. Il y a un seul produit qui est disponible, et c'est le seul que j'ai pu voir. Je sais plus de quelle compagnie ça vient. Euh, mais voilà, c'est euh, des timelines jusqu'à euh, on va le récupérer au mois de mars donc moi je vais attendre un petit peu, je vais le commander à peu près vers janvier, février, mars euh, et je le recevrai euh, en, en été mais tu prochain. sais quoi, peut-être à la fin de la vidéo le si tu me dis ce que j'avais complètement oublié depuis mais si tu me dis que ça a réouvert, je pense qu'il faut bah ouais, je vais sauter sur l'occasion bah... pourquoi tu vas attendre si, si c'est le mois de mars mais moi c'est question financement tout simplement, mais non mais la, le boîtier n'est pas très cher je crois. non le boîtier n'est pas très cher, ça coûte 400, ouais, 400 ça. quelque chose ouais, ouais. Euh, mais, euh, mais moi ce que j'aimerais bien faire, c'est donc dépenser des cryptos, mais, euh, mais voilà, du point de vue fiscal, etc., il faut attendre, il faut aller… Euh, ah ouais. ok, moi, ah, pour pas... ces raisons-là, voilà. mais sinon pour le boîtier, moi je veux juste, je vais voir, hein. je te dis après la vidéo parce que je te dis, j'ai jamais mais pu… Je te montrerai, il n'y a pas de soucis. Euh, euh, oui, et puis tu vas nous montrer comment ça marche bien, mais surtout, moi j'ai jamais pu commander bien, puis après j'oublie, etc. Mais d'ailleurs… Mais sinon, si... investir dans le token aussi. Alors, le token est très intéressant aussi. Euh... C'est mieux d'en gagner. Oui, <rire> tout à fait. <rire> Euh, mais alors d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le réseau Helium, ouais, euh, ouais. moi j'en ai pas fait de vidéo, mais ça m'intéresse très très -y, euh, énormément. Il euh, y a quelqu'un par contre qui l'a fait, qui a réalisé une vidéo, qui l'a acheté et qui le possède à l'heure ouais. actuelle. C'est Monsieur Teka. Euh, vous pourrez aller que voir sa moi, chaîne. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc euh, et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec lui. Euh, pourquoi mais aller voir Mais d'ailleurs, ça lui ressemble de faire ça. Mais enfin, oui, son domaine, bah, tout euh... à fait, c'est son domaine. Et franchement, euh, c'est une personne en or et Il explique très très bien. De toute façon, on ne peut plus euh, ouais. faire plus longtemps, ils vont... ouais. déjà là on a perdu euh... ouais. <rire> les trois quarts. Écoute, c'était hyper intéressant euh, déjà pour le node et euh, moi je trouve l'après. Euh, tu vois ce qu'on disait, Helium, Falcon, etc. Bon, tu sais que je serais une bonne consommatrice de ton contenu si tu faisais ça Bah écoute, je... Je, je s... vois que tu bifurques de toute façon. Ouais, <rire> <rire> en fait j'aime bien un peu tout tester. Ouais. et euh, Parce que, euh, don't trust verify ne faites pas confiance, vérifiez. Et ça, c'est quelque chose d'assez important sur Bitcoin, du moins, et, euh, et puis sur les crypto-monnaies. Donc, euh, quand on m'a dit que le minage n'était pas rentable, bah, je me dis, écoute, j'en je, sais rien, je n'ai jamais essayé, je as teste. pas testé. Et ouais. bah c'est rentable, je vous le garantis. Donc, ouais. euh, mais, mais aussi, t as, t tu l'as fait au bon moment aussi, Oui, hein voilà, aussi. Et avant le grand pic de Voilà, euh, c'est euh, ça. D'ailleurs, euh, bon. ma, ma vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir d'ailleurs. Et, euh, et bref. Pour ça, tout ça pour vous dire que euh, posséder son propre nœud, tout dépend du réseau puis tout dépend aussi de votre capacité euh, de financement parce que euh, par exemple un nœud Ethereum 2.0 ça coûte un bonbon, euh, mais euh, un nœud storage c'est relativement accessible, euh, un nœud Bitcoin c'est relativement accessible, euh, par contre une machine de minage Bitcoin là c'est pas donné et là vous allez gagner oui forcément un revenu passif. mais il y a des prestataires, il y a du cloud mining. Il y a, voilà. Mais sinon, les nodes en soi, c'est une manière, c'est une, une méthode de revenu enfin, passif. Tout à fait. Peut-être parce qu'on a commencé à vous parler du bitcoin comme ça tout de suite sans parler de, mm. euh, de revenus passifs comme ça. Mais sinon, techniquement, un nœud, avoir un nœud euh, sur n'importe quel réseau, ça permet de générer des, des, des tokens du réseau. Hein. Oui, exactement. Il ne faut, faut vraiment pas oublier parce que peut-être que là, on n'a pas assez insisté dessus, je me demande. En fait, un nœud euh, va vous permettre de vérifier les transactions et. Quand vous allez vérifier les transactions, vous, vous, en fait. vous allez être récompensé. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. Pour finir, qu'est-ce que. Toi, tu proposes quand même des, des accompagnements, tu as des formations aussi Je propose une formation gratuite. Ouais, euh, D'ailleurs, euh, vous pourrez la retrouver, euh, je pense, dans la description. Ouais, je mettrai tout. Et, tout ce qui concerne. Et, euh, et cette formation gratuite vous permettra d'acheter vos premières fractions de bitcoin en ouais, totale ouais. liberté et, euh, et vous n'aurez même pas besoin de moi, ça sera très facile à faire. Mais euh, vous avez même euh, toutes les informations sur ta chaîne Zone Bitcoin euh, pour acheter euh, les premières fractions euh, de, de Bitcoin, donc, euh, donc ça peut être qu'un complément. Pour pour vous initier et, euh, sur les Voilà, Pour équipe. vous enrichir. <rire> voilà, exactement. Tout à fait. Non, bah écoute, c'était un, un plaisir. Bah, moi aussi. Ça a été un vraiment vrai plaisir, très intéressant. Et puis, euh, bah, de toute façon, je sais qu'on va rester bah, ouais, on, carrément. On reste en contact. Surtout, peut-être que moi aussi, je vais plus me mettre aux techniques d'ailleurs j'ai eu ma partie ouais je sais que je sais je sais que tu as fait un peu de technique et d'ailleurs euh, tu as été bien avant moi euh, dans la technique et euh, mais peut-être justement j'étais au moment où c'était je sais pas tout j'ai arrêté ouais, je sais mais pas. après euh, après on a tous des on a tous ouais, nos raisons et, et, et on puis, a des voilà c'est ouais, ça tout ouais, à fait ouais. euh, peut-être que dans euh, un an ou six mois euh, j'aurais peut-être moins fait de technique etc ouais, ouais, donc là, je suis euh... et moi je suis prête et en plus en te parlant je vois que je suis prête à revenir hum mais c'est très intéressant tu verras que tu verras que c'est très passionnant ça a changé depuis plus déjà il y a plus de logiciels et puis toi as été avant moi en fait sur les crypto monnaies et pas de si longtemps que ça peut-être un an mais je crois que tu étais 2016 je crois ouais ça fait toi moi 2017 2018 tu vois Ouais, bon. donc, euh, donc non en tout cas je sais que ça va te plaire et puis Nickel, euh... moi je suis prête et je suis prête à, à, à, à avoir des tutos en fait techniques. surtout Helium au en fait je vais regarder celui de Monsieur Teka. vous allez regarder je pense aussi Ouais. Je ouais. Pense, la vidéo de Monsieur Teka va être, être très intéressante et je vous conseille d'aller la voir je l'ai vue et il n'y a rien à dire ça donné... m'a même, <rire> même donné envie d'acheter une machine mais euh, du non, coup moi il... je vais le faire là je te dis là, on coupe je vais essayer de voir mais je suis sûre qu'on ne pourra pas ah, Non, je te dis toujours, rupteur du socle. On verra ça en... Je vous tiendrai au courant. Sur ce, sur ces belles paroles, passez une agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao A bientôt Ciao, ciao Salut présenter euh, rapidement quand même à euh, cette euh, communauté, charmante communauté. Attends, mon intro a été beaucoup meilleur. Mais... <rire> La première fois qu'on refait après, non C'était juste que j'étais pas du tout dans le truc en fait. Parce que